Saviez-vous que vous pouvez agir sur le climat en compensant vos émissions de carbone Pour faire une vraie différence, nous devons prendre conscience de l'impact de nos actions et prendre des mesures pour réduire notre empreinte carbone. Voici NatureLab.World, une entreprise de services environnementaux qui propose la compensation des émissions de carbone aux particuliers et aux entreprises, avec une vision renouvelée. Vous conduisez, voyagez, achetez des marques internationales, consommez de l'énergie et tout cela a un impact sur notre environnement. Et si je vous disais qu'avec Naturlab.world, vous pouvez mesurer cet impact et le transformer en quelque chose de positif en neutralisant vos émissions et en générant d'autres avantages environnementaux et sociaux Une fois votre empreinte calculée avec notre outil en ligne, vous pouvez acheter des crédits carbone certifiés d'un projet à l'international. Chaque crédit compense une tonne de CO2, mais cela ne s'arrête pas là. Pour chaque tonne de CO2 compensée, NatureLab.World assure également la plantation de quatre arbres dans son programme de foresterie au Québec. Avec le temps, ces quatre arbres captureront environ une tonne supplémentaire de CO2, tout en générant plusieurs co-bénéfices tels que la régénération des écosystèmes, la protection de la biodiversité et la valorisation de la foresterie urbaine. NatureLab.World réinvestit une partie des revenus pour appuyer de nouveaux projets de carbone à travers le monde en plus de prendre d'autres actions environnementales et mesures de sensibilisation, tout cela dans un cycle visant à maximiser les avantages écologiques. Nos projets de crédit carbone certifiés soutiennent les objectifs de développement communautaire dans le monde entier, conformément aux objectifs de développement durable de l'ONU. D'ailleurs, la combinaison de crédits et de foresterie de NatureLab.World nous permet d'agir immédiatement et sur une période prolongée lorsque les arbres poussent. La combinaison entre les crédits de carbone et la foresterie permet de compenser en réalité plus d'une tonne de CO2 à chaque fois. Avec la perte de biodiversité et de changements climatiques rapides, nous devons tous aider notre planète en compensant notre empreinte carbone. Visitez www.naturelab.world dès aujourd'hui et agissez pour un avenir durable.